Le passant assis n'en a rien à foutre. Alors, il y a une tâche, là, c'est une tâche sombre, euh, c'est l'été, euh, le printemps et le soleil brille, et, euh, laisse apparaître toute la splendeur, toutes les intégrités sur le plancher. Et... je me un temple perplexe, mais qu'est-ce que je peux faire Ben c'est la machine à laver Et je laisse me soleil chauffer ma nuque, mais qu'est-ce que je peux faire Je me rétigue, et la tâche me nargue, elle est devant moi, qu'est-ce que je peux faire Et je tourne à la tête, espérant qu'elle tourne de ma tête, mais quand je la sens émouvante, organiquement liée à moi-même, dans un vélo, Tu la pousses, tu te Je un je l'aspirateur n'est plus là. Au côté, je tire à bon de la gaffe. cet aspirateur. Et la soeur, la dernière fois, et où j'ai ce plongée, dis-moi de mes yeux, puis là, derrière. We'll Thank you. aussi surtout euh, Max Horde et puis la galerie Pascal Père et puis aussi euh, euh, les tableaux de Alain Robinet et ainsi que ceux de Willy que vous avez euh, exposés. Voilà. Merci. Merci énormément. Bon, on va faire un petit slow. Pourquoi est qu'on a pas parlé téléphonique Le téléphone ah on peut peut-être... Euh... Oui, ah non, pas ça. Ça y est, je l'ai expliqué tout à l'heure. Est-ce qu'on explique, oui On va expliquer, on va dire simplement que c'est en haut. Oui. Ah oui, le slow, le slow, oui, c'est ce que je que le, on ne danse plus le slow maintenant. Ouais, C'était un truc qui même était, était très très sympa. Oh, ouais. Il faut contre Et maintenant, ça n'existe plus. C'est pas vrai. Pas dans les boîtes de nuit. C'est Pas dans les boîtes de nuit. dans les ça, pas de Ah oui, il a pas la... la <rire> Por la primera Je que la la c'est on